pour vous dire que euh, nous on vous propose des choses, on est là pour vous proposer des choses des choses qui vont vous faciliter la tâche et des choses qui vont garder votre flamme intérieure votre élan parce qu'à enseigner beaucoup j'ai 42 ans d'enseignement et quand on enseigne beaucoup et quand on a de très très grandes journées on peut perdre cette flamme et euh, la meilleure façon de perdurer c'est de ne pas la perdre et ne pas la perdre, c'est prendre le temps de vivre les choses, de les ressentir, pas seulement les comprendre. Ouais, on n'est pas que des cerveaux, on a besoin de comprendre autrement que mentalement, donc il faut laisser du temps aux choses. Ok Donc si ça vous paraît compliqué, c'est tout à fait normal. Si vous vous dites « jamais je pourrais faire ces huit modules dans mes cours », c'est tout à fait normal. On peut avoir plusieurs approches, hein. on va le voir ensemble tout au long de la semaine. Donc, on peut avoir des objectifs d'ordre technique, on peut avoir des objectifs de discipline, on peut avoir des objectifs de lien, comment se comporter entre nous dans un cours, on peut avoir des objectifs de l'ordre de l'expression, on peut avoir toutes sortes d'objectifs, on va y revenir toute la semaine, mais c'est tellement vaste, on a tellement à faire, et on a tellement peu de temps, les séances c'est une heure pour les enfants, à partir des ados c'est une heure et demie, et ça passe tellement vite, et on a, on a tellement de champs d'action, et on a tellement de chemins de possibles, que c'est important d'avoir des objectifs, parce que selon notre vécu, et selon notre nature, il y a des objectifs qui vont s'imposer, qui vont être évidents. Et il y en a d'autres qu'on va pouvoir oublier. Donc, euh, ayez toujours un carnet, un cahier, un classeur, des feuilles, peu importe ce qui vous convient. Hein. Vous pouvez être très fouillis et avoir des feuilles un petit peu partout, qui traînent partout dans l'appartement. Peu importe si ça, ça vous permet de vous y retrouver. Mais notez-vous des choses. Hein. Notez-vous des choses. Si vous n'avez pas le temps, vous enregistrez ça sur votre smartphone. Moi, des fois, en voiture, en rentrant de cours, je me branchais mon dictaphone et je disais tout ce que... Voilà, sur le chemin du retour, je me disais, bah ben là, avec les 7 ans, là, avec les 8 ans, et je me réécoutais ça après. Ouais. Mais c'est important, parce que des fois, on oublie certaines choses. OK Donc, il y en a vraiment énormément et dans des domaines très différents, les objectifs, mais ils sont importants. Et même pour vous, vous verrez après que ça clarifie votre pédagogie et votre enseignement. Ça le rend plus clair, plus net.